Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon nouvel ouvrage réédité, Le Livre du dos. Dans cet ouvrage, entièrement mis à jour, je vous explique point par point tout ce que vous devez savoir pour acquérir un dos fort et conserver une santé vertébrale optimale jusqu'à un âge avancé. Il s'agit d'un livre d'espoir pour des millions de rhumatisants qui errent de méthode en méthode sans trouver de solution durable à leurs problèmes. Je vous propose dans ce livre un plan d'action simple et moderne issu de 40 ans de pratique et de recherche, ainsi qu'un programme adapté à chaque cas pour traiter tous les problèmes vertébraux en fonction de votre terrain, de votre âge, de votre métier et de la spécificité de vos problèmes. Après vous avoir fait découvrir les secrets de la mécanique vertébrale, indispensable à connaître pour comprendre comment fonctionne votre corps, quels gestes il faut éviter pour limiter les accidents et rester performant jusqu'à un âge avancé, je vous explique les bases de la prévention naturelle, et en particulier l'ergonomie et les meilleurs exercices à faire, à la fois simples et efficaces, que vous pouvez pratiquer chez vous, même si vous n'êtes pas adepte du sport, ou même si vous pensez être trop âgé pour vous y mettre. Il n'est en effet jamais trop tard pour commencer. Je vous explique aussi quels sont les problèmes que vous êtes susceptibles de rencontrer tout au long de votre vie, de l'enfance à la sénescence, quels sont les meilleurs traitements à utiliser, sur les synergies de la méthode en douze temps de restructuration, de régénération vertébrale, que pratiquent de plus en plus de thérapeutes dans l'esprit de la santé durable, qui constitue l'avenir de votre santé. Enfin, j'étudie avec vous une à une les affections vertébrales courantes, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, arthrose, sciatique, névralgie brachiale et anidiscale et d'autres moins courantes. Pour chaque problème de la croissance à la fin de vie, pour tous les dysfonctionnements, je vous indique l'essentiel des techniques les plus naturelles et les plus performantes, aussi bien préventives que curatives. Je l'écris pour qu'il constitue un livre de référence destiné aussi bien aux familles qu'aux praticiens qui veulent en savoir plus sur les soins naturels les plus efficients de ce fléau moderne que constitue le mal de dos, qui coûte si cher tant au niveau humain que financier. Je propose ainsi dans ce livre les bases d'une politique préventive efficiente des TMS qui grève lourdement le budget de la santé et qui nécessite une prise en charge, à la fois au niveau individuel et au niveau des entreprises, et ceci dans l'intérêt général. Vous trouvez ce livre dans toutes les librairies et sur tous les sites internet spécialisés. Plusieurs vidéos réalisées à votre intention et diffusées sur machine YouTube vous attendent dans la playlist « Mal de dos » qui complète cet ouvrage et qui sont à votre entière disposition. Abonnez-vous